Mesdames et messieurs, salut à tous. aujourd'hui encore une fois, nous allons reprendre une cours sur Word et puis nous allons voir Excel, Publisher, QuickBooks, etc. Aujourd'hui, à ça, nous allons voir Word. cours pas assez long, nous parlons pas une vidéo trop longue, Nous allons voir comment nous faire une en tête de page dans un document Word. Mais en tête de page que nous allons faire, nous de faire en sorte que si nous avons plusieurs pages, en tête première page là, différente de en tête deuxième page ainsi de suite. moment nous avons un document vide dans Word avec nous nous va faire, nous, remplir avec une série de paragraphes et de textes. Premièrement, ça nous fait, par exemple, si nous texte pas déjà écrit, nous allons dire, nous pas l'appliquer, par exemple, sur le clavier, nous allons écrit égal, et puis nous allons écrire RAND, et puis nous ouvrir parenthèse, et puis nous allons par exemple, nous allons gagner 6 paragraphes, et puis, qui a gagné, par exemple, 15 phrases là-dedans à chaque paragraphe. Nous fermons en parenthèse, nous faisons entrer, et puis, nous avons automatiquement trois pages là-dedans. Première, deuxième et troisième page. Maintenant, une fois que nous avons gagné le texte là-dedans, nous allons faire une mise en forme de texte à, pour nous capable bien écrire le texte à. Nous, voulons mettre, nous voulons mettre en tête de, dans chaque page, et puis, bas de page également, qui sont en tête là comme nous l'avons dit, la première entête là, c'est de cliquer deux fois dans la première barre de réglage les ou en tête, et nous sommes capables de mettre un titre. là -bas. Par exemple, dans cette entête Jodiala, les bannons dans l'outil de page là, immédiatement le marquer « Entête de page ». Dans la première entête là, nous allons les nous en nous prenons l'accueil, et puis nous faisons « Gras », et puis nous mettons au milieu, et puis nous sommes capables d'ajouter, mais faire un petit peu plus grand que le reste du corps du texte. Une fois que nous gagnons qu'on y là, nous, nous parlons et, et titre que nous parlons qui, nous mettons la majuscule. Nous mettons introduction. Son un exemple. Une fois que nous écrit introduction qu'on y alla, a là, là nous regardons la deuxième, dans l'autre page les balons. Nous gagnons deux autres pages. Il toujours balon introduction. Donc mon troisième page du balon introduction. introduction. Donc ça nous pas faire. Après, on est encore dans la première page là. Et puis qu'on y a là, nous allons faire marque de page. Donc, c'est si une façon pour nous respecter le marque de page. là, Nous regardons en haut, dans la tête de colonie, nous marquons le marque de page. Nous cliquons sur le même, dans le marque de page, là, allons petit comme ça. Et puis, une fois que nous rentrons dans le marque de page, là, nous allons dans la mise en page. Et puis, dans la mise en page, là, a là nous descendons dans le corps du texte. Là, et puis, nous cliquons sur saut de page. Dans le saut de page, nous prenons nous nom nous allons en bas dans le dernier paragraphe là dans le dernier mois et puis dans les dans de page et puis nous fait page suivante immédiatement les banons ont petit paragraphe deux petits points et puis en bas du texte et aller immédiatement que ça dans le dernier pas dans le premier dans le deuxième page là, dans le premier mois bon là qu'on y a là, nous faire, mais nous pour être, eh, en tête là toujours été même bien hein. Et puis, si nous voulons dans la troisième page, nous allons faire le même travail là. Nous allons toujours dans la fin page là, ok? Et puis, nous, mettons mettez que sur nous la donne, bien en évidence. Et après, nous allons dans la deux de page. Nous faisons page suivante. Et puis, nous allons le petit point. Et puis, nous balons encore dans la troisième page là. Immédiatement, nous allons dans la troisième page là, so là et ça nous va le faire on là. nous va changer titre dans la euh, en tête de page. Nous y a là première nous introductions la capitale introduction, comme ça. deuxième dans nous va changer titre deuxième là ok nous euh, sélectionnel nous cliquer deux fois sur en tête là nous sélectionner. et puis avant que nous nous changer dit nous allons encore la mise en page là et que nous avons déjà la tête de page là pardon et puis nous faire lier au précédent et puis immédiatement nous y a toujours la deuxième page là Capable de changer. Là, dans ça, on a mis le développement. Développement. OK? Dans le développement, c'est un ce titre, deuxième page-là. Là nous dézoomé, par exemple, nous regardez, nous, et premier titre, là, nous toujours était avec introduction. Le deuxième nous redé un développement, les différents, deux première. Et puis, le troisième nous a le même mot encore, et troisième nous du ballon développement. Nous allons dans la troisième page-là. Là nous aller dans troisième page-là, maintenant, dans troisième page, et puis nous allons faire en sorte pour que dans la troisième page là, les différents de, de, de premier et deuxième. Nous allons balancer au nom d'après et d'après les conclusion. OK? Dans la conclusion, nous, nous sélectionnel, nous toujours dans la tête là, nous allons faire lier au précédent. Et puis dans la troisième page nous allons conclusion. OK? Dans la conclusion qu'on y a là, nous allons au troisième titre qui est la conclusion. Et puis, désolé encore, Et puis nous voyons que nous avons là dans tous les trois documents, dans tous les trois pages, nous avons la première qui marquait introduction, deuxième dans la développement, et troisième, marqué conclusion. C'est pareil pour bas de page, là Nous gardons la base de page là en bas. Et puis, nous capables de cliquer. Si nous voulons, par exemple, tous les tout, le, tout titres dans la bas de page était même genre. Par exemple, dans la bas de page ici à là, nous voulons que nous marquions numéro de téléphone, adresse e-mail, ou bien adresse et que côté entreprise non nous sommes capables marqué marquer 06 90 55 55-55-55. Donc, et puis, euh, nous allons dans l'accueil toujours, nous voulons mettre au milieu, nous voulons mettre en gras, nous okay. on sélectionner, nous voulons mettre en gras, nous allons le au centre, et puis, nous allons, tous les trois qu'on a là, nous allons gagner dans le bas de la page, nous avons gagner le même genre. Si nous devons être différent, nous avons faire la même étape que nous sommes expliqués oh là là à Donc, on y a là, nous avons tous les trois documents ça, comme nous disons, comment nous faisons une tête avec et chaque enquête tête dans chaque page différente. Donc, c'est comme ça que nous sommes capables de faire les changements Donc, nous disons, deux règles à respecter. Premièrement, c'est mettre marque de page. Et puis, une deuxième règle, c'est la mise en page là pour nous aller dans la mise en page. Et puis, nous faisons... Saut de page et puis page suivante pour être capable de gagner dans chaque fin de paragraphe. Merci à tous. C'est ça que nous avons gagné pour vous-même le dialogue. Nous espérons